Alors d'abord, on voulait euh, donner un peu plus de lisibilité finalement sur qui on est parce que la médecine du travail, la santé du travail, on en entend beaucoup parler. Et euh, donc on voulait apporter de la lisibilité sans forcément être euh, un doctissimo euh, du travail, euh, rester, euh, rester simple dans, dans ce qui était communiqué euh, aux gens et euh, pouvoir sortir du réglementaire. Sortir du cadre réglementaire qui nous contraint assez souvent et pouvoir aller plus dans la prévention. Ben non, c'est pas simple à expliquer. C'est vrai que quand on est tout le temps dedans, on a parfois tendance à utiliser des concepts peut être un peu compliqué et donc là justement l'objectif et le, le défi pour nous aussi c'est de rendre simple dynamique euh, les, les, les, les contenus euh, voilà donc on, on, on travaille à, à utiliser les nouvelles technologies les nouveaux types de contenus pour, pour impliquer les gens les rendre acteurs donc on, on, on réfléchit sur des, des podcasts des, des vidéos des animations des quiz euh, voilà tout ce qui peut permettre un petit peu de, de dynamiser euh, tout ça. Ben, la plateforme pour moi, c'est un moyen d'avoir du lien avec euh, les employeurs et les salariés. Ça peut à la fois être euh, un premier contact avec une entreprise qui après va se dire bah, « Tiens, je vais les solliciter pour aller plus loin, pour faire des actions concrètes. » Et ça peut aussi être un moyen d'apporter euh, l'information pertinente. Aujourd'hui sur Internet, euh, on trouve de tout. Enfin là, Le coronavirus... Euh il y avait de quoi faire le tri dans les informations. Donc nous, vraiment l'objectif, c'était la source d'être la source pertinente d'informations euh, sur euh, ce sujet-là. Euh, on peut parler euh, de risques chimiques. Bon, ça, c'est le sujet que je connais bien, de risques chimiques, de RPS, de, de, de stress, de fumée, de poussière, de, de, de protection, prévention, il y a vraiment beaucoup de thèmes qu'on peut aborder à la fois au travail et pour la vie personnelle.